Bonjour. Okay. Ça fait quelque temps que vous m'écoutez Et vous n'osez pas vous lancer Vous avez peur Je suis consciente que je ne suis pas Je suis consciente que ce que je vous dis Je ne suis pas la première personne qui vous dit ces choses Certains d'entre vous même avant que vous ne soyez adulte vous avez déjà même l'esprit qui vous enseignait bonjour la reine Erika bonjour à tout le monde donc vous avez une intuition qui est très forte donc c'est comme si vous entendiez déjà une voix à l'intérieur de vous depuis certains peut-être vous avez votre grand-mère qui vous enseignait mais vous avez cette peur qui persiste. La peur, c'est quoi? La peur, c'est juste une idée que quelqu'un a plantée dans ta tête. Soit c'est la télé que tu as regardée, euh, soit c'est un ami qui a parlé, soit tu as regardé Facebook. Et cette idée, en fait, t'empêche de poser un acte d'aller quelque part ou de dire quelque chose. Parce que si tu penses que si tu fais ou tu dis la chose, quelque chose de mal va t'arriver. Christelle Fomen, ne t'inquiète pas, je les fatiguée. Oui. Si tu ne veux pas m'écouter, tu peux partir. Tu as compris ma chérie. Vous aimez quand on vient vous faire les vidéos on dans le make-up. Tu es sur la mauvaise page si c'est ce que tu cherches. Tu as compris ma chérie C'est le jour où je vais me, mourir, qui va me reposer. Vous avez compris Et ça c'est dans beaucoup beaucoup d'années. C'est ça votre problème aussi. Oh, il faut que je me repose beaucoup. Il faut que je fasse ceci. Pour changer le monde tu dois oublier toutes les pensées là. Moi tant que je n'ai pas fait mon pointage de la journée. Tant que je n'ai pas fait ce que j'ai dit que je devais faire. Même si je suis fatigué. <rire> Il y a les jours où à 22h, avant tu as 22h, quand tu en train de le lavage des gens. Et tant quoi, s'ils avaient la bougie devant moi et les sauts, je lavais les gens. Grâce divine. Écoute, hein, je vais même te bloquer. Tu n'as pas peur, j'ai suis. Écoutez d'abord ce que j'ai à dire, ne, ne commentez même pas. Ne faites pas que je, je viens me détourner de ce que j'avais à vous dire. Si quelqu'un m'écoute, ça ne lui plaît pas, il enlève, il passe au coucher, il dort. Vous comprenez bien. Et si votre commentaire ne me plaît pas, je vous bloque. Voilà. La peur, c'est quelque chose que tu as une idée que tu as appris. Peut-être quand tu étais petite, tu dis tu dis... Jamais je prends l'avion, l'avion va faire l'accident, je vais mourir. Une idée te vient. Quitte de la ville où tu es, tu peux t'installer à Paris. Oh, si j'ai fait ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Et si j'arrive là-bas, ça ne marche pas. Quand tu me dis que tu fais tous les kits, tu n'as pas peur là. Tu te trompes toi-même. Ils vont même pas commencer à parler pour toi. « Oh, mais voilà, je suis infirmière. Si jamais je quitte le boulot d'infirmière pour aller lancer mon business, qu'est-ce que les gens vont dire ?» Vous ne savez peut-être pas, hein? la peur est dans... Donc, vous avez peur jusqu'à... C'est dans chaque acte que vous posez ou que vous ne posez pas. Vous aimez être confortable assis dans votre chambre, vous regardez mes vidéos sur Facebook, vous n'agissez pas du tout. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous, vous, qu vous dise la vérité. Je m'en fous. Je m'en fous. Je parle de ça comme ça. Vous n'aimez pas la vérité. Il y en a parmi vous, vous êtes dans un mariage. Ça ne marche pas depuis 10 ans. Même depuis la première semaine de ce mariage-là, ça ne marche pas. Tu as peur de l'opinion des gens. C'est divorce. Qu'est-ce qu'on va dire si vous dites que pas peur Vous parlez de quoi Vous avez peur de l'opinion des gens Ah, je ne peux pas faire ça parce que mon oncle va dire que... Oh, ma mère va dire que je suis... Mon père va dire que... Voilà les manifestations de la peur. Il y en a même vous avez peur de vos clients. Moi, je vous dis, oh, hey. écoutez, je n'ai pas peur de vous. Même si mon audience est descendue, ce que j'ai dit, je vous dis. Si vous trouvez, oh, elle se prend même pour qui? Souvent, il y en a parmi vous quand vous arrivez ici. Donc, quand vous me voyez physiquement, que au début, quand tu refusais, moi je me disais, c'est se prend pour qui? Oui. Ton énergie ne me plaît pas, je ne te parle pas. Vous avez même peur des gens. Vous vous retrouvez dans les endroits où vous ne voulez pas être là. Vous êtes tout là. Tu fais quoi là-bas? Ah, tu sais, vous voilà, vous allez partir à l'église tout à l'heure, non? Parce que tu sais que si tu arrives à l'église là, ton pasteur va t'appeler. Tu as peur du pasteur. <rire> oh, vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. <rire> si qui quitte mon boulot, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je pas, j'aménage dans une maison. Vous avez même peur de dépenser votre argent. Il y a quelque chose dont tu as envie depuis. Ah, mon mari va dire qu'il dépense l'argent. Ma, mes frères vont dire que, voilà, j'achète pour mon enfant beaucoup, j'achète pour eux petits. Tu as ton argent. C'est toi qui as travaillé ton argent. Ah oh. Tu pars, tu vois quelque chose qui te plaît, tu as peur d'acheter. Tu vas acheter ce qui est moins cher. Tu veux mon voyager. tu veux acheter le bien en business class. Tu voyages avec ta copine qui refuse tout de dépenses son argent. Tu as envie d'aller en business class. Tu as peur que si tu pars en business class, tu vas commencer à dire que wow, tu m'as laissé en, en, en, en classe, classe, classe économique, pourquoi Tu as peur. Si vous ne comprenez pas la définition de la peur que je vous donne, vous allez croire que vous maîtrisez. Avant de vous faire cette vidéo, si je me suis assise, cette nuit, Dieu m'a montré les peurs que j'ai moi-même. Je dis, hey, je croyais que j'ai peur d'aller t'installer dans un autre endroit. Il y en a, mais vous voulez vous marier par peur. Il y en a, vous avez peur de vous marier parce que le premier mariage a échoué. Vous allez voir que 90% de vos actions... Sont influencés par la peur. J'ai bien dit les actes que tu poses ou que tu ne poses pas. Ce que tu poses ou que tu ne poses pas. Ton enfant vit chez ta soeur. Tu donnes de l'argent de ta soeur. Tu paies les choses des enfants de ta soeur. Tu as peur d'acheter les choses qui sont chères à ton enfant parce que tu as peur qu'on dise que wow, tu fais la discrimination. C'est ton enfant. Hop. Et votre famille vous met la peur dans le sens où Ils vont vous faire du chantage émotionnel. Si vous ne faites pas face à votre peur, vous allez continuer là-dedans pendant des années encore. Ta famille. Et vous savez, la famille, on est toujours avec la famille. Tu montes, tu descends, ta famille est là. Montes, tu descends. Ta mère c'est ta mère. Il y en a parmi vous. La mère vous critique depuis que vous êtes petit. Elle te compare toujours à ta soeur. Dès que le premier arrive comme ça, tout ton agent, tu envoies la mère. Euh, tu as peur qu'elle dise que ton frère s'occupe mieux d'elle de, que, de, que toi. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, Yago. Euh, tu as même ta page. Hein? Tu as peur de mettre du contenu. Tu as peur de partager ce que, dans ton cœur, ce qui te plaît. Bah, tu dis que, je sais que m'écouter. J'ai peur de l'opinion des gens. Avant que je faisais mes vidéos, je mettais le make-up, je faisais beaucoup de choses, parce je me disais ah, j'ai peur que mon audience, je viens me réveiller, je pas moi bossé mes dents, vous n'entendez vous... vous sentez mon haleine, il m'en fout je vois qu'il est peut-être 5 ou quelque chose. Il y a beaucoup d'actes qui vous bloquent. <rire> Ou oh <yeah>. rien. Et c'est encore plus pire quand tu manques de confiance en toi. Et tu vas tomber sur un homme qui va encore t'assujettir. Mm -hmm. Tu as fait ça pourquoi Ouais bébé, j'ai fait ça parce que Ouais, ne te fâche pas. Tu vas voir que beaucoup de tes actes maintenant, c'est parce que tu ne veux même pas que l'autre personne se fâche. Tout acte que vous faites parce que, oh non, je ne voulais pas que... Voilà la peur. Et dans les couples, ça agit beaucoup. Oh là là. Ne me faites pas rire, je vous en prie. Ça agit beaucoup. Tu veux plaisir à ta belle famille. Tu as peur qu'il ne parle de mal de toi à ton, à ton mari que ton mari ne t'aime plus. Te voilà. Tu appelles les gens. Ça se voit que tu ne veux pas le parler. J'ai fait les pour dire bonjour. Parce que tu... Hey, Maman, vous dites que vous n'avez pas peur. Écoutez, l'honnêteté avec vous-même va vous sauver. Be honest with yourself. Merci pour les cœurs, Stéphanie et tous les autres. Sois honnête avec toi-même. J'ai peur que le père des enfants ne me quitte. J'ai peur qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Donc Voilà, vous êtes séparés, mais tu t'es retrouves au coucher avec lui. Girl, il t'a abandonné. Il t'a déjà abandonné à enfants. C'est n'est pas un peu ce que tu fais. Il t'a jeté. J'ai peur que mes enfants soient sans paix. Ma chérie, il dort seulement à la maison. Hein. Tu n'as même plus de. Tes de... enfants n'ont plus de père. C'est encore plus pire quand tu te voiles les yeux. Et c'est pour les coeurs bibliens. Je sais que ce n'est pas facile, mais cette nuit vraiment, le Seigneur m'a fait comprendre que je dois d'abord me rendre compte. Je dois faire face à mes peurs. La peur, c'est un peu comme un démon qui te tient. Il t'empêche d'arriver à ton prochain niveau financier. Ton prochain niveau d'épanouissement. Et il t'empêche de te rapprocher de l'accomplissement de ta mission de vie. C'est que vous avez peur que votre argent finisse. Tu as peur que l'argent finisse. Voilà la peur. Dans le petit argent que tu as fait, tu vas faire le mini, mini, mini, mini, oh mini. <rire> Ouais, c'est Dieu. Ma part d'inspiration, c'est Tu as l'argent et tu vas faire le mini-mini sur ton argent. Jeanne Nana, le jour où tu vas dire que tu veux faire ce que tu veux. Hey. Maman. C'est l'heure de ça que tu vas lire. Quand tu vas acheter la voiture qui te plaît. Tu vas aller vivre dans le quartier qui te plaît. Tu veux manger ce qui te plaît. Même dans votre maison, la nourriture que vous préparez. Beaucoup d'entre vous avez peur. <rire> hmm. Il y a un genre de couscous là que toi tu aimes. Ton mari n'aime pas ça. Tu as même peur qu'il sente l'odeur de ça à la maison de Ground. Vous êtes prisonnier. Même moi, c'est là. Hier yeah, Dieu m'a montré les prisons dans lesquelles j'étais encore. J'ai dit ouais oh, oh oh oh oh Parfois tu vois dans ça tu veux te marier. Je veux l'homme. Je veux l'homme. Je veux l'homme. Tu vois comme le bébé qui veut quelque chose. Je veux l'homme. Je veux je veux l'homme. Je veux aussi me marier. J'ai peur de l'opinion des gens. Faut pas qu'on dise que je suis. Je veux je veux je veux. Tu as peur d'être seul. Tu restes avec l'homme, souvent tu vois ça, tu regardes son comportement, tu dis que « Maman, on ne veut pas le jardin aussi. Après tu te dis « Ah !» et le laisse. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Bonjour, Godelie. qu'elle parle aussi, Laurent Bonaclay, que je parle aussi pour les hommes. Beaucoup d'hommes, vous connaissez vos failles et vous vous dites que vous avez besoin d'une femme pour accomplir certaines choses. On te rencontre, compte, tu n'as pas encore fait ça, pourquoi Non, parce que je n'ai pas encore une bonne femme. Tu as peur de réussir seul. Certains d'entre vous avez peur de... Peur de réussir vraiment. Hein. Genre, tu te sabotes toi-même. La reine Pierrette, bonjour. Tu te sabotes. Tu as peur de perdre du poids. Parce que tu sais que si tu deviens mince, là, tu n'auras plus d'excuses. Avant, tu disais que ouais, je ne réussis pas parce que tu vois, je dois d'abord maigrir. Je dois d'abord maigrir. Non, je dois d'abord perdre le poids. Tu as peur que si tu perds vraiment le poids, là, tu n'auras plus d'excuses. Pourquoi tu n'es pas marié Non, c'est parce que je suis grosse. Quand les hommes viennent, ils se plaignent de mon poids. Bonjour, Urich. Bonjour, Lindy. Tu as peur que le jour où tu as maigri, il n'y a toujours pas d'homme. On va venir te dire, mais tu disais d'abord que tu n'as pas l'homme parce que tu n'avais pas... Tu étais grosse. Bonjour le roi. Certains d'entre vous sont dans des relations où vous avez changé. Vous avez déjà évolué. Et l'autre personne ne veut pas évoluer. Elle ne veut pas changer. Tu fais ton bain de sel, elle ne veut pas faire. Malheureusement, le risque que vous courez quand vous êtes choisi et que vous décidez de vous développer, à un moment, tu peux surpasser, tu dépasses ta relation. Your relationship is now out of date. La date d'inspiration de ta relation est déjà arrivée. Mais il y a la maison que vous avez construite ensemble, il y a les, les enfants, il y a la famille, il y a ceci. ci c'est lourd sur toi. Tu sais quand tu rentres, ta femme ne connaît pas parler d'entrepreneuriat. Et est toujours là dans les... Euh, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, hein? tu me cèdes de mari. Hein? Hein? Hein? Quand tu penses à rentrer à la maison, tu as les mots de tête. Il y a même des hommes qui rentrent chez eux. Avant de rentrer, ils boivent le bobine. pied. Ils disent que dès qu'ils arrivent à mesure ils se couchent ils Tu vis dans la peur, tu es prisonnier. Ta femme est comme ton tyran. Tu as déjà tout fait, elle ne veut pas se développer. J'ai ouvert 5 boutiques pour elle. Elle a tout fait foirer. Oh, je veux vendre les mèches en ligne. Tu prends 5 000 euros, tu donnes. Oh, je veux faire le cosmétique. Je veux représenter telle personne qui veulent le cosmétique. Tu prends l'argent, tu donnes. Oh, je veux ceci, tu prends, tu donnes. Là, tu apprends, tu vois la paresse. Et toi, finalement, tu es fatigué. Tu ne sais même pas que tu es fatigué. Vous vivez dans la peur. Pour checker la peur, là, pour checker ce qui est dans ta vie, c'est généralement très tôt le matin. Entre 3h et 5h30. Lève-toi. Assois-toi. À ce moment-là, les gens sont calmes. L'esprit, tu peux bien entendre l'esprit. Pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'ai tout accompli, ce que je voulais faire? Deuxième question. Est-ce que je suis heureuse? Quand je rentre le soir, est-ce que j'ai envie de rentrer à la maison? Quand je me lève le matin, est-ce que je sens comme si je suis accomplie? Si je pouvais changer, Cinq choses dans ma vie. Si j'avais les moyens et que je n'avais pas les gens autour de moi, qu'est-ce que je ferais? Beaucoup d'entre vous, vous laisseriez votre femme et vos enfants à la maison pour partir. <rire> Bonjour la reine Johanna. Vous quitteriez votre femme. Vous quitteriez votre femme. Dans l'esprit de peur, ne se combat pas tout d'un coup. Parce que vous êtes déjà sous l'emprise, de, de c'est en train de penser. Et c'est comme un tourbillon qui vous a déjà enveloppé depuis des années. Et tu fortifies et solidifies ce tourbillon chaque jour avec les gens qui t'entourent, avec les pensées que tu penses toi-même. Première chose que tu peux faire, si c'est possible, voyage pour un ou deux jours. Même si vous partez seulement dans une autre ville, genre tu quittes de là, tu pars à Yaoundé. Le trajet du voyage, pendant que tu es dans le sur l'autoroute, le voyage en fait c'est très, c'est aussi spirituel. Quand tu voyages, c'est un peu comme si tu disparaissais d'un endroit, tu apparaissais dans un autre. Et entre les deux, donc quand tu es dans l'avion, tu es dans l'avion, ou bien quand tu es dans le bus, le fait de voir les endroits défiler, de quitter d'une circonscription pour arriver dans une autre, d'une juridiction pour arriver dans une autre, d'une commune pour arriver dans l'autre, et le fait de quitter ton environnement habituel, ça enlève quelques blocages. Et c'est comme si ton esprit est ouvert. De rien, la reine Nana. C'est comme si ton esprit s'ouvre pendant une petite période. Genre, c'est comme si tu as une petite ouverture pour penser. Et vous-même, vous savez que bien en a pas mieux, vous avez plein d'enfants. Le matin comme ça, c'est la même.. Tu rentres, tu dès que tu ouvres les yeux, tu rentres dans un tourbillon. « Maman, maman, chérie, le soir, tu mets ta tête sur l'oreille à 22 h Tu n'arrives pas à penser par toi-même. C'est pour ça que vous allez voir les gens, à 50 ans, ils disent « Je veux divorcer. » Ils divorcent pas faire le tour de 5 pays, 50 pays, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas, si y l'eau dans votre ville, partez juste au bord de l'eau. Vous asseyez. Mais le voyage aide beaucoup. Beaucoup de mes décisions importantes, je les prends lors d'un voyage. Ou bien quand je suis loin de mon environnement habituel. C'est un peu comme si tu te rechargeais. Parce qu'une, deux, trois journées que tu passes loin de ton environnement initial, ton énergie se recharge. Ne voyagez pas avec les décepticons qui sont chez vous, qui vous empêchent de penser. Parce que sinon, tu portes encore ton environnement pour voyager avec ton environnement. Si tu ne peux vraiment pas, dans ta ville, cherche une chambre d'hôtel quelque part. Tu vas là-bas pour une nuit. Ne pleure pas la journée, quitte à vous. l'esprit de pauvreté là. Il un homme que vous ne pouvez, votre... pouvez pas faire votre travail spirituel à la maison. Même l'encens, tu peux pas brûler à la maison. Tu es bloqué. Tu ne peux même pas brûler l'encens à la maison. Parce qu'on te check. Il y a une femme qui m'a dit qu'elle est mariée, donc qui est un peu célèbre là. Il y a les caméras chez lui. Même dans sa propre douche, elle ne peut pas se laver le sel. Elle doit aller dans, dans, dans la maison de sa soeur. Elle est en prison Certains d'entre vous, si vous pouvez, partez même dans un autre pays, carrément. Hein. Tu peux indiquer pour trois jours, tu vas en Espagne, tu vas à Paris, ou tu vas à Londres. Certains, quand vous venez pour faire votre travail spirituel chez moi, là. les gens ont déjà commencé à faire les réservations. Oh my God. Oh, sommeil. J'ai je compris, je vais dormir sommeil. Donc prévenez-moi au moins deux semaines avant de venir. Parce qu'il y a un moment je suis pas dans le pays. Donc, euh, en voulant voyager, au lieu de venir au Cameroun, tu peux venir même plutôt dans le pays où je me trouve à ce moment-là. Et je fais toujours ton travail spirituel. Donc, quand tu, te, tu vas dans cette chambre d'hôtel ou bien tu voyages, première chose que tu vas faire, il faut passer du temps seul. N'arrive pas là-bas, tu le encore, tu ne pas voir les gens du haut. Reste dans la maison le jour-là. Télé. Mets quelques vidéos. Peut-être si c'est moi que tu mets les vidéos que je fais. Si possible, fais jouer là toute la nuit. Tu écoutes. Tu dors tu te réveilles tu écoutes tu dors ça va nettoyer fait ton bain de sel aussi quand tu viens d'arriver tu boules l'ensemble dans la pièce où tu es le téléphone même tu n'utilises le téléphone que pour regarder les vidéos whatsapp peut pas besoin tu de faire ta petite retraite Je disais, ouais j'ai pas beaucoup dormi la nuit tu te proposes les mêmes questions là. Si je fais l'accident, demain je meurs. Est-ce que dans mon dans mon, mon, mon cercle, je serais contente de moi Si la réponse c'est non. Deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais faire avant ma mort Tu peux même t'amuser, tu écris la liste des 100 choses que tu aimerais faire avant de mourir. Et là, vous allez voir qu'il y a encore 99% de ces choses que vous n'avez pas osé faire. Et peut-être que vous êtes marié à un homme ou bien vous avez un copain qui ne veut pas. Ouais, arrêtez de mépriser, c'est quoi tu te rendre compte que 99% de ces choses-là, tu ne les as pas encore faites. Et l'homme ou la femme avec laquelle tu es t'empêche de les faire. Il y en a, il y a beaucoup d'entre vous, les femmes, la chirurgie par exemple, si tu as l'argent, tu prévois peut-être augmenter tes seins, Augmenter ton derrière. Diminuer ton ventre. Et quand tu en parles, peut-être à la personne avec qui tu es. Hein? Tu veux faire ça pour quoi hein? oh, Tu veux. C'est quelque chose qui t'épanouirait. Maintenant, tu te le bloques. Parce que tu te dis si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire il ne va plus m'aimer. Voilà une prison. Il y a des choses que quand je n'avais pas encore les sous, je me suis promis à moi-même de faire. Et aussi que j'ai quand même. Je pense que j'ai galéré quand même pour pour moins quelques 4 ou 5 vies. Donc, j'ai tellement galéré sur certaines choses que. Je me suis dit, N -n -n. je dois faire ça. Donc, quand j'ai commencé à les faire, j'ai vu que la famille, pour les, pour les morts, se pointe. Les amis, ah pourquoi tu fais ça? Parfois, même les Facebook, je non. Je reste les faire mes cheveux, ça vous dérange? C'est mon corps, c'est ma tête, c'est mes cheveux. Il n'y en a pas mis vous là même que même pour raser tes cheveux. Tu veux, tu veux raser tes cheveux depuis. Comme je vous parle ça, y a des idées. Vous avez des choses qui vous remontent. Que J'ai toujours voulu faire telle chose. J'ai toujours aimé ça. Mais tu n'oses pas. Je suis béni. Je suis béni. Bonjour, Nikita. Et je ne vais pas vous mentir, il y a les choses que, quand je fais, ça me libère. En fait, c'est comme si quand tu poses une action que tu avais peur de poser avant, ça te donne la puissance. Je pense, je pense aux, aux choses que j'ai faites. Chaque semaine, j'ai toujours un truc. Que je ne vais pas essayer quand même. Il y a peut-être un restaurant dans ta ville que tout le monde dit que oh, c'est cher, c'est cher. Tu as, as toujours voulu aller manger là-bas. Tu pars, tu manges. Tu rentres, tu vois que tu n'es pas mort. Il y a un magasin là que quand tu n'avais pas l'argent, tu étais là-bas, on te regardait. Voilà. Madame, vous êtes là pour votre patron C'est votre, votre patron qui vous a envoyé bien vous êtes ménagé de, de. Non. Aujourd'hui, là, tu as dit que je vais partir là-bas. Bah, tu achètes, tu achètes des choses, tu achètes, c'est satisfaisant. Bien ton manqué commence à t'appeler, madame. Madame, vous savez, nous pouvons investir, placer votre argent. Avant, c'est moi qui vous appelais tous les jours. Ouais, donnez-moi le crédit, non. Ouais, donnez-moi le crédit. Donc, si jamais tu t'éloignes, tu vas en avoir seul. Pendant ce séjour-là, choisis une des choses que tu as toujours eu peur de faire. Et fais cette chose. Agis sur vos peurs, ça vous donne le pouvoir. Il y a un genre de voiture que parfois, quand tu, depuis que tu es petit, tu as toujours eu. On t'a toujours mystifié avec la voiture là. Un de tes ex t'avait nagué avec sa voiture. Un vieux gars, il te dit, sors de ma voiture. Il avait une Range Rover ou Mercedes. Ou un jour, tu dis, ah, tu peux même me donner de ta voiture. Là, il faut conduire ta voiture. dit, qui, ma voiture Il t'insulte avec sa voiture. Aujourd'hui, tu te dis, j'aimerais bien acheter même les deux couleurs de cette voiture. Il le rose et le noir, ouais. Achète, tu vas pas mourir. Je veux dire que... Habituez-vous à l'insolence De l'argent Bonjour la reine Colombe Je suis à Abidjan Merci de m'accueillir Abidjan Demain je suis à Douala Après demain je suis à Abidjan Je suis partout Habituez-vous à l'insolence de l'argent. L'argent te donne les options. Tu ne peux pas être riche et tu as peur. Ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que vous devez tuer la peur dans vous maintenant. Le riche arrive quelque part, on lui dit qu'il ne peut pas. Il m'attendait un peu. Il y a combien de chambres sur le palier là? On dit 20 chambres madame. Ok, réservez-moi les 20 chambres. Il ne fait pas ça parce qu'il veut. Le riche n'aime pas quand on lui dit non. Merci pour le compliment, Donald. Le riche se met juste à l'aise et tout. Tu prends, tu vois, je vais peut-être en prestige, tu vois le bus VIP. Tu veux t'asseoir seul. Tu payes deux places. Tu payes six places. Good morning, Kingsley. Pardon. Testez un peu ça. Tu achètes deux tickets, un ticket pour toi, un ticket pour ton sac. Tu déposes ton sac sur ta chaise. Tu vois, au moins, les gens seront choqués. Ah, tu perds la place de, ta chaise, de, de ton sac. J'ai l'argent. C'est mon argent. Je veux le faire. C'est quoi La Bible dit que l'agent répond à tout. L'agent répond à tout. C'est-à-dire, si tu as l'argent, on te dit que le bleu dossier, ça prend six mois. Tu arrives, tu dis qu'il n'y a pas... C'est pour ça que, surtout les Anglais et les Américains, ils ont toujours les trucs de fast track. Fast track. Tu arrives, tu ne veux pas faire la queue et attendre deux heures de temps. Il y a le fast track, on te dit que paye cinq fois ce que les gens payent ici Tu payes, on te... tu es le prochain client. Tu entres dans ta salle à toi. Business class. First class. J'ai une cliente qui est venue l'autre jour pour son travail. Elle me dit elle a voyagé euh, en business class. C'est ça que pesait. Donc, les gens qui ont porté ces sacs pour mettre dans la chambre, ils étaient choqués. Je dis maman, comment ton sac pèse comme ça Elle dit moi, ils ne même pas. C'est pas moi qui ai porté mes sacs. Apparemment, quand je voyage en business class, il y a des gens pour porter tes valises. Du coup, il y a des petites choses que je ne fais pas comme tout le monde. Et tu t'habitues Faites aussi de la méditation. de tu ne dragues pas bien La méditation va te permettre d'évacuer les émotions. Parce que la peur, c'est une énergie qui une énergie négative qui te, qui te frustre à cause d'une pensée que tu as. Ou bien quand tu vois quelqu'un. Ou encore quand tu te retrouves dans un environnement particulier. Ça t'attache en fait. Le résultat, c'est que ça t'empêche de parler. Ça t'empêche d'aller à certains endroits, de prendre certaines initiatives. Maintenant, si c'est un environnement dans lequel tu es, troisième chose que tu vas faire, tu vas visualiser ce qui se passerait. Si ta peur se réalise Ok J'ai peur que l'homme se m'abandonne et que je sois seul Ok Envisageons D'accord je me vois Je me réveille un beau matin, il est parti Il n'a même pas laissé l'argent. Je suis seul Et la personne passe et Il me dit que c'est fini entre de... nous Je pleure je pleure. » Voyez ce qui se passerait si jamais votre peur se réalisait. Et dans cet exercice, ne fuyez pas. Jean, tu as peur de prendre l'avion. Ok. Si je prends l'avion, ça fait l'accident. Crac. Pff. Je meurs. C'est fini, non? Parce que la fin de votre peur, c'est l'amour. Quand vous regardez au fond de toute peur, il y a la peur de l'amour. la peur de l'amour. J'ai peur que lhomme la me laisse seul. Je reste avec les enfants. Je n'arrive pas à m'occuper d'eux. Je manque d'argent. Après, je meurs. J'ai peur euh, euh, euh, que je parle de... Si vous regardez, quand vous commencez à visualiser votre peur, vous allez voir que dans 99% des cas, il y a toujours la mort, la mort, la mort. Et tu vois que si tu meurs n'est pas tu es mort, de toutes les façons, un jour vous allez mourir. Quand la peur de la mort finit dans ton corps, tu es prêt pour être riche. J'ai peur que j'achète la marchandise, ça arrive ici, je ne le vends pas. Ah, tu ne le vends pas et plus quoi? Hein? Tu ne le vends pas et plus quoi? Et puis. Bonjour le roi Hachim. Visualisez même votre propre mort. Puisque de toutes les façons, vous allez mourir. Écoutez, répétez-vous toujours dans la journée. De toutes les façons, je vais mourir un jour. De toutes les façons, je vais mourir un jour. De toutes les façons, je vais mourir. Bon. Comme je vais mourir, autant mieux que je fasse ça non. S'il vient de toutes les façons, tu vas mourir, ma chérie. Donc, si tu prends le l'autoroute, tu vas mourir. Tu as compris? <rire> c'est seulement que c'est question de jour. Comme on dit, question de temps. C'est tout. C'est seulement question de temps. Vivez seulement non. un jour, vous allez mourir. seulement de vivre. Un beau jour, tu es mort. Et maintenant, on va le raisonnement. Puisque je vais mourir de toutes les façons. Since I'm to die anyway. Pourquoi ne pas faire telle action C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a vaincu la mort. Jésus n'avait pas peur de mourir. Il y a les villes où vous voulez partir vous installer. C'est là-bas que ton bonheur est. Mais vous avez peur. C'est effectivement cela, le roi Yves. Quand vous finissez votre visualisation de votre mort, si vous faites ça peut-être une, deux, trois fois par semaine, au cours de cette première semaine, vous posez au moins deux ou trois actes dont vous aviez peur avant. Vous allez voir qu'à chaque acte que vous posez, vous en ressortez plus puissant. C'est encore plus puissant qu'avant. Maintenant, il faut juste continuer. Et vous allez voir que quand une peur va s'estomper, une autre peur va surgir. Il y a des choses que vous ne saviez même pas, vous avez peur. Donc, vous ne saviez même pas avoir peur. Dès que tu enlèves, tu, tu dis qu'il la peur peut-être de voyager. Et maintenant, tu restes ça, tu dis « je n'ai plus peur de voyager ». Je n'ai plus peur de prendre l'avion. Demain matin, tu vois, oh oh, une autre peur. Oh oh, je ne savais pas que j'avais peur de ça. Chaque couche de peur, ça enlève une énergie négative en vous. Et quand le négatif parle, le, le positif sur ça... Ça se fortifie. Il y a des endroits de votre vie où vous avez peur de partir. Il y a des restaurants dans lesquels vous ne pouvez jamais oser partir. Vous avez peur. Vous avez peur de la facture qu'on peut te donner là-bas. Ah, la facture d'un truc, c'est ton loyer mensuel. Tu parles là-bas, tu prends un repas. On te francs. Porte un jour 100 000. Tu parles là-bas, tu manges ce que tu veux. On te donne la facture tu et je vais voir si tu vas mourir quand tu vas payer ça, c'est comme ça qu'on se débarrasse de la peur et qu'on change de niveau, bonjour le roi passé, certains vous avez peur de démissionner, vous lancer votre activité, Décide toi, j'arrête. C'est bon, c'est fini. Lundi, tu ne parles pas. Mardi, tu ne parles pas. C'est fini. Ne laissez pas qu'on dise que telle chose, c'est pour les riches. Ah, ça c'est pour les gens de là-bas. Allez essayer beaucoup de choses. Il n'y a pas les choses que c'est seulement pour les noirs. Il y a des choses seulement pour les blancs. Parce que les blancs noirs ont souvent cette attitude-là. Ah, ça c'est le truc des blancs là-bas, non. Va faire le tout des blancs. Offre-toi des fleurs. Prends un stripteaseur et viens chez toi faire le striptease. Aïe! <rire> ah, <yeah. rire> ma copine est venue au Cap faire son enterrement de jeune fille. Aïe! Ah, yeah. Je voulais lui offrir le strip teaser. Mais il y avait une tante de son mari qui était là. Elle a gâté toute notre soirée. Elle a que son chat de tante là. Que si on tente de faire venir le le lendemain, la mère va gâter le mariage. Oh Seigneur Oh il a fait les choses. Et trouver le substitut à dos là, c'était pas facile. Je crois qu'il avait demandé cent mille francs la nuit, là, un hein, truc comme ça, je me dis trop. Mais j'ai encore son contact, hein, si vous êtes intéressé. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> Laissez-moi comme ça. Beaucoup de vos choses que vous vous retenez vous empêchent de faire. C'est là votre libération. Et dites-vous toujours que tous les gens dont vous avez peur, ils ont aussi la chair comme vous, ils ont le cœur. Ce sont les êtres humains comme vous. Parfois tu as quelques ponts qui te dit que tu vois un grand immeuble. Que tu sais que l'immeuble, a coûté même un, même un milliard pour faire le complexe. On te dit voilà le patron, voilà le, pat le monsieur qui a tout ça. Tout le monde a peur de lui. I, I. Parle le voir, tu te présentes. Bonjour monsieur. Alors comment allez-vous? Bon voilà, moi c'est Justine. Euh, je fais dans.. Tu as peur de lui, pourquoi Il a le, la chair comme toi, non Il va aux toilettes comme toi, non Les peurs, étape par étape. Commence d'abord par un petit truc, tu fais. Après, tu fais encore notre petit truc. Tu peux me dire que chaque jour, je vais faire quelque chose auquel je suis pas habitué. Chaque jour, I'm going to do something. Il y a les manèges qui te portent, ça te soulève en l'air, après, ça te fait encore tomber. Wow! Après, wow! Voilà, pas faire le genre de manège là. Quand tu vas descendre de là, tu n'auras plus peur de quitter ton gars. Tu vas descendre là, tu vas dire que chérie, je te quitte. Que la vie, c'est même quoi Si mourir mourra en haut là-bas. <rire> <rire> ah, la dernière fois qu'il fait le manège, c'est en 2013. Il dit qu'il ne veut plus faire ça. <rire> que j'aime ma vie, c'est quoi Pourquoi je vais venir vouloir me mettre des fausses émotions dans le corps oh. Mais allez au moins faire une fois. Allez faire au moins une fois. Qui le manège <rire> Au moins une fois, va faire la, ceinture, la sensation de ça. Quand tu vas descendre de là, tu auras le courage. Aïe. <rire> ah, yeah. Que si je mourrais en haut là-bas <rire> C'est que quand tu es dans le manège, surtout qu'on a à bloquer les machines là. Tac, tac, tac, tac. Tu sais que tu ne peux plus essayer entre pas que wow, tu dis yeah, qui m'a envoyé. <rire> Après, tu te dis que si j'écris, ça ne va pas arrêter la chose. Si je pleure, ça ne va pas changer la chose. Si je demande qu'on arrête, on ne va pas arrêter. <rire> Mais ça, tu sais, cas <rire> Vous savez quoi Allez faire un coup de manège aujourd'hui. Ça va enlever les peurs de vous. <rire> Vrai que j'en refasse d'ailleurs. Il y a le manager qui est en face de Chop et Yomo Il faut que je parte là-bas. Juste un petit coup de... Juste pour te rappeler un peu. Euh, tu observes ce qui montent tu peu. <rire> Gars, la fête là. dit que j'aime avoir mes pieds sur la terre. J'aime savoir que ma te... mon pied touche la terre. Ouais. <rire> super, euh, la reine mamie. La peur, c'est même quoi? La chose dont tu as peur, n'est-ce pas, que les gens font ça? Donc, ceux qui montent dedans sont en fait. Quelqu'un peut monter là-dedans, hein, et il monte seulement pour le fun. Mais toi, tu montes parce que tu es en train de faire ton travail. Tu es en train de te guérir. Tu es en train de faire ton propre travail spirituel. Tu dis, chaque jour, je dois faire quelque chose qui me faisait peur avant. Monter dedans, tu dis que je vais le faire, je vais le faire. Tu pars, tu paies le ticket, alors que toi-même avant, tu avais dit que je ne peux jamais. Tu pars, tu pars seul, hein. Tu t'assois dedans. On ferme le truc, clac, clac, clac. Tu dis yes. Quand tu es en haut là-bas, tu... Après, tu commences à te dire... C'est juste mon corps qui réagit. Toutes les sensations, là, quand tu vas descendre là, je suis sûr que tu vas prendre une décision très importante dans ta vie. Il y en a, vous savez que votre. Tu veux commencer par quel soir. Vous savez que votre business ne marche plus. Vous avez peur de fermer parce que vous dites que si il ferme, ça va faire quoi d'autre? Oui, oui, le roi Pierre Blakewood. C'est une bonne thérapie spirituelle. Il y en a, vous devez arrêter vos activités, certaines activités que vous faites. Parce que vous avez fait ça quand vous avez commencé l'activité là quand vous n'étiez pas spirituel. Et les agents de lumière, généralement, hein, vous avez tendance à faire des business qui sont dans le bien-être. Pour équilibrer les autres personnes. Peut-être que tu vends des chaussures. Tu as commencé, ça ça fait 5 ans. Et tu as commencé à devenir spirituel là. Maintenant, tu veux faire un centre de méditation. Arrête de vendre des chaussures. Décide-toi un net net un jour, tu dis que c'est bon. Moi, je suis champion de ça. Quand un truc est fini dans ma vie, même quand il finie, qu elle une relation avec quelqu'un. C'est fini, fini. Non, on ne parle encore de quoi. Tout dans ma chanson, ce qui reste là-dedans, liquide ça. Pas me donner à l'offrinat. Non, j'ai trop investi. Ton énergie a changé. Tu n'es plus la même personne. Le business, ne te correspond plus. Commence même les méditations dans ta chambre ou dans ton salon. Apprenez à devenir radical. C'est quelque chose que les gens n'ont pas souvent aimé chez moi. Moi, je suis patiente. Mais qu'elle dit que c'est fini, que ce soit avec un employé. Elle te dit que tu, tu fais, je te dis que même pas. Maman, change moi, change ça. Le jour, elle me lève et te dit que c'est bon. Elle dit que tu es à 50% sorti de mon cœur ou de cette entreprise. Après, elle dit que tu es à 60% sorti. Tu es à 70% dehors. Tu arrives toujours en retard. On doit le à faire. Tu es là en entreprise depuis trois mois. Tu ne connais pas le nom d'un produit. On te donne les vidéos de regarder, tu ne regardes pas. Un bon matin, on s'est dit que mamie, c'est fini, pardon. Voilà combien es, Le mois si tu as travaillé, voilà le truc pas. Bye. Ton énergie ne correspond pas à cette entreprise. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Et longuement parler de la peur. Si vous avez peur d'écouter ma vidéo, si vous avez peur d'agir sur ce que je dis, Marie-Laure, on ne prend pas les décisions tout doucement. On prend les décisions, point. C'est ça qui vous ralentit. Prends les décisions tout doucement. Tu vu ça où Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Soyez radicaux. Je me décide et je vais devenir riche. Voilà. Tu prends la décision, tu poses les actes qui suivent avant. Avec. Moi je suis très radical. Là hein. c'est gens ont souvent utilisé ça contre moi. Je suis radical. C'est bon, on peut te dire que c'est fini comme ça, la mouf. Oublie. Oublie. Hum. Bon. Allez mettre en pratique ce qu'elle vous a enseigné aujourd'hui là. Hum. Je vous souhaite une bonne journée. Bye, bye. Bon dimanche à vous.